Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler depuis Washington D.C. Et vous avez derrière moi bien entendu la Maison Blanche, il fallait pour le cliché être ici. Je suis à Washington pour la bonne et simple raison, c'est que je suis venu avec une délégation d'une vingtaine de Français à une convention de conférenciers professionnels internationaux. Plus de 1700 personnes, 1700 conférenciers venus du monde entier se sont réunis à cet événement annuel ici aux états unis Pourquoi Tout simplement pour améliorer nos compétences pour nous nourrir des uns et des autres et surtout de l'expérience des uns et des autres chose qui nous fait grandir, je ne cesse de le dire dans mes vidéos, ne cessez jamais de vous former soyez demain meilleur qu'aujourd'hui et c'est extraordinaire j'ai grandi et j'espère que vous le verrez au travers de mes vidéos mais également de mes conférences donc je disais aujourd'hui je suis venu euh, ici je... voilà il faut savoir gérer l'impondérable c'est du direct, je ne vais pas le faire 50 fois parce qu'à la Maison Blanche... Coucou euh, D'accord, bon, il me prend pour un reporter, non mais enfin sans blague Guy, salut Guy, comment tu vas Ça va Yes, yes, yes, very well and you Very well, <rire> Guy euh, est également un conférencier professionnel, membre de l'Association la, Française des Conférenciers Professionnels et tu faisais partie de la délégation. Et je suis venu avec mon béret. Oui, c'est vrai. Parce que le bébé, c'est important de porter le bébé sur la tête. <rire> on Alors, qu'est-ce que tu as appris Quelle est la chose que tu as appris euh... Ah, plein de choses, plein de choses. Qu'est-ce que tu en retiens J'ai vu que les Américains ont une manière de travailler qui est assez différente de la nôtre. Ouais. Et que en fait, euh, la nôtre est pas si mal que ça. Et puisque quand on a vu le succès que tu as eu l'autre jour, devant la délégation d'invités américains, on peut se dire que la French Touch est là, et elle est bien présentée avec toi. Voilà Merci. ça. Je te remercie, C'était pas prévu. Tout ça, c'est improvisé, <rire> comme je le disais tout à l'heure. Je pas eu le temps de préparer, il ne m'a pas dit ce qu'il allait dire. Alors, ce qu'on va faire là aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous les meilleures citations de, de différentes personnalités qui nous ont donné euh, des keynotes. Des keynotes, ce sont des conférences, des formations, des ateliers. Et nous avions euh, comme formateurs des présentateurs de la télévision, genre CNN, NBC, ABC, donc des, des grandes personnalités. Il y avait des, des joueurs de la NBA qui étaient là également, qui nous ont formés. Euh, Qu'est-ce qu'on avait encore on, avait... on a eu des grands comiques. On a eu des comiques également, oui, des comiques qui font du stand-up ici aux états unis Donc on a été formé vraiment par les plus grands, et ça a été vraiment un honneur de, de recevoir des leçons de, de, de ces grandes sommités. Et certaines stars sont des stars ici aux états unis que nous ne connaissons pas, mais on a compris qu'on a eu affaire vraiment à des grandes sommités. Vraiment, c'est un honneur d'avoir pu euh, recevoir et se, se nourrir de ces gens-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris des citations et si tu veux, tu pourras réagir euh, euh, comme, tu le, comme tu le sens. Ce qu'il faut savoir, quand même, que Michel, quand il est dans la convention, euh, il est là et c'est un, un buvard. Hein. Il est partout, il est avec sa caméra, il enregistre, il regarde, il écoute, il analyse. Et c'est comme ça que, en fait, euh, petit à petit, euh, Michel est devenu euh, ce personnage talentueux que vous découvrez, euh, que vous connaissez aujourd'hui. Merci Guy, c'est gentil. <rire> Dans cette convention, ils prime tous les ans ce qu'on appelle des CSP. Pour ceux qui connaissent un peu le monde des conférenciers, les CSP, ce sont les, les conférenciers certifiés aux États-Unis qui garantissent que, que ces conférenciers-là sont au top du top. Et on a eu cinq CSP qui ont présenté un, un keynote. Ah oui, ah oui. Et il y en a un. un il s'est planté, lamentablement. Oui. j'aurais peut... Alors là, voté. un truc qu'on peut comprendre Terrible. en tant que professionnel, Terrible. parce qu'on a l'habitude de se retrouver devant, euh, devant euh, des assemblées très très nombreuses. Euh, il m'arrive de, de parler devant des 900, 1000 personnes. Mais il est vrai que se trouver devant une assemblée, une audience de professionnels qui vous regardent avec des yeux professionnels... Et critique Très critique, c'est ça justement. Ça fout une pression un peu plus. Ah ouais, c'est énorme, énorme. au début, moi je pensais que... Que c'était joué Oui, on croyait oui, mais... que c'était une blague au début. Et on en fait, il blague. calait, il avait 5 minutes de temps de parole. Et il s'est planté sur et... 4 minutes. Et il s'est planté sur 4 minutes. Et vous savez ce qui était extraordinaire c'est que j'ai vu des, des audiences chez nous qui auraient pu réagir totalement différemment, mais là j'ai été épaté, époustouflé par cette mentalité qui cherche à valoriser les gens. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien à ce moment-là, quand, euh, quand il s'est planté, contrairement à ce qu'on pourrait effectivement découvrir en Allemagne ou en France, où là le gars qui se plante, se plante et il y a un blanc, et il y a un froid glacial dans l'audience, là au contraire Michel, les gens se sont levés, ils ont commencé à l'encourager, à l'applaudir. Vous savez comme on les voit dans ces, dans ces fameux films d'inspiration, où on s'inspire de ces films On a assisté à, à quelque chose d'extraordinaire. C'est génial, toute la foule s'est levée. La et tout foule le s'est levée, ils l'ont encouragé. Il y avait ah ouais. des gens dans l'audience qui disaient « vas-y, continue, reprend." Ouais. Et ça, ça a été un moment fort, puissant. Euh, Mais bleu. malgré tout, il s'est planté. Et ce qu'il y a d'encore plus fabuleux, et ce qu'on ne voit jamais à une convention, c'est que en fait ce gars c'est malheureusement pour lui complètement planté devant tous les professionnels Mais il a eu une drôle de surprise Michel le lendemain oui, alors, Nous tous d'ailleurs, on a tous eu une surprise, c'est que c'était le lendemain ou deux jours après Ouais deux, ou, deux jours, jours après, après la convention voilà. euh, Lors de la session générale, donc le matin on était réunis de 8h30 à midi et demi Ils lui ont donné ce qu'on appelle Island of Redemption c'est-à-dire l'île de la rédemption, la deuxième en... chance, ils lui ont donné une deuxième chance. C'est-à-dire que ce n'était pas prévu au programme. Eh bien, ils lui ont donné une deuxième chance où il a pu donner son keynote de 5 minutes devant toutes les personnes. C'était super. Et il a déchiré. Il a vraiment eu une présence exceptionnelle. Et, euh, et, et franchement, il a eu une, une stand-up ovation. Et c'est cet esprit-là qui nous a nourris. On était vraiment dans cet esprit-là pendant 4 euh, jours. Concernant l'optimisme que tu défends et que tu as raison de défendre. Euh, quand on lui a donné sa deuxième chance, ils ont dit dans la vie, quelquefois, on a des moments épouvantables. Et dans ces moments épouvantables, on n'a qu'une seule chose en tête, c'est de se dire si seulement je pouvais revenir en arrière. Mais on peut jamais revenir en arrière, exactement. Et ils lui ont dit ben aujourd'hui, nous allons faire un retour arrière. La NSA, la NSA, c'est donc c'est l'Association nationale des conférenciers professionnels. Ils ont dit. En temps normal, on ne retourne pas le, le, le, le temps, mais à la NSA, on le fait, voilà, <rire> avec humour, c'est génial, c est, c est on peut dire ce qu'on veut, mais ça fait du bien ah. d'être vraiment englobé dans cette atmosphère de valorisation et d'optimisme, et, euh, et moi j'en reviens booster, en tout cas nous tous, on en revient tous booster. Ah oui, on en revient tous booster, mais attention, on est allé se balader quand même dans les restaurants, Oui, ça. on a mangé un petit <rire> peu dans les premiers restaurants qu'on a trouvé, on a trouvé une manette rouge hein, pour manger oui. parce qu'on oui. voulait sortir un peu, et puis on a découvert un restaurant, je ne donnerai pas le nom. On s'est je... régalé. Hein. Je ne m'en souviens pas. Non, de non, non mais ça. on s'est régalé. <rire> hein. ouais, tout à en fait, la digestion a été un peu difficile. On a continué à manger des heures suivantes. Enfin, bon, <rire> je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Pour éviter qu'elle soit trop longue, je la coupe ici. Assistez et regardez la vidéo prochaine. On partagera avec vous les prochaines citations. Et qu qu'est-ce avons... qu qu'on va faire là maintenant on, on va juste changer d'endroit. pour. Ah, on va changer d'endroit. Voilà, on, on va un petit peu emporter nos auditeurs, ouais, avec oui. nous un petit peu. Mais Obama n'a pas voulu nous recevoir non. malheureusement. Michel était sympa, mais... Euh... Mais lui, il, il, il, il était trop sympa pris. aussi, mais il, il était, était trop, trop pris. Ouais. <rire> c'est dommage. Juste avant, parle-moi des services secrets. <rire> ah, les services secrets, c'est des, des comiques. Hein. Mais je crois que le plus simple, Michel, c'est d'aller les voir. On va les voir. On, on, va, va, aller vous aller les voir, on va vous faire, on va vous faire la vous vidéo allez des comprendre. services secrets. Vous, vous, allez vous allez comprendre. Les services secrets, on sait où ils sont. <rire> Tellement secrets <rire> ils sont. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.